Tu as envie de gérer et modérer ton chat Twitch, je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rentre dans l'interface de Script Manager, puis dans la donne Twitch, une fois que tu l'as activé. Je te conseille de te connecter avant à ton compte Twitch sur ton navigateur par défaut. Tu pourras ensuite cliquer sur le bouton Generate, qui ouvrira une fenêtre te demandant les permissions à accorder à Script Manager. Une fois cette autorisation validée, le token est généré et directement renseigné dans le champ de saisie donc tu peux fermer cette fenêtre de ton navigateur. Si tu souhaites utiliser un compte bot, je te propose d'utiliser un profil différent de ton navigateur où tu seras toujours connecté à ton second compte. Une fois le profil créé et connecté dessus, retourne sur Script Manager et clique sur le second bouton Generate. La boîte de dialogue qui s'ouvre te demande de copier le lien en cliquant une fois et de l'entrer dans ta barre d'adresse. De ton second profil. La boîte de dialogue se ferme, rentre le token de ton bot, tu peux donc fermer cette fenêtre de ton navigateur. La connexion s'est faite. Tu peux donc dès à présent profiter des fonctionnalités du logiciel qui utilise Twitch, comme le multi-action ou StreamFlash. Et je te retrouve dans un prochain tutoriel pour en apprendre plus sur Script Manager.